Quand vous êtes un fin-limier politicien, vous savez qu'il y a une force occulte à laquelle euh, euh, s'est plié les, tous les généraux qui disent que c'est lui. Le Gabon a eu pratiquement cinq élections présidentielles qui se résument en un mot, qui perd, gagne. L'enjeu aujourd'hui c'est où en est la biométrie, où est la révision de la liste électorale, qui l'a fait j'ai juste envie de savoir quelle, quelle force mystique ce énième dialogue aura